Salut euh, Nouvelle vidéo aujourd'hui où je voudrais vous parler de 3 achats que j'ai fait pour soutenir des marques. Alors pourquoi cette idée de vidéo Tout simplement parce que je suis assez contente de ces achats. C'est des produits déjà que j'aime beaucoup. Et aussi parce que en fait, j'ai fait ces achats auprès de marques que j'apprécie beaucoup. Ou des marques que je voulais soutenir. Et donc euh, en plus de les soutenir par ces achats, je me suis dit que ce serait une idée de vidéo sympa. Parce que voilà moi j'achète beaucoup de vêtements. Soit des vêtements dans des enseignes pas du tout chères soit des vêtements de seconde main pas cher non plus donc euh, voilà je mets vraiment pas beaucoup d'argent et là ce sont vraiment des achats que j'ai fait euh, trois fois que j'ai acheté euh, plein pot entre guillemets c'était des achats vraiment exceptionnels pour moi je le fais vraiment jamais ça acheter des, des vêtements neufs voilà à plein prix et donc voilà j'en suis plutôt content et je voulais vous montrer aussi euh, ces achats qui sont assez exceptionnels pour moi déjà de par le fait que ce soit des produits de qualité euh, le prix aussi le fait que ce soit pas des vêtements dont j'ai l'habitude de mettre autant. Ce sont des vêtements de marque que j'apprécie beaucoup et donc j'avais envie de vous partager aussi pour bah, vous en parler que si jamais vous les connaissiez pas, si jamais vous n'aviez jamais acheté là-bas, ça peut vous permettre de franchir le pas. Alors le premier produit, c'est celui-là. C'est un pantalon de chez Scavini. Donc c'est un pantalon Solaro. Enfin, c'est un pantalon de costume, un pantalon en laine Solaro, une laine solaire. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais en fait, c'est un, un tissu assez spécial à la lumière, en fait, qui change pas mal de couleurs. On passe du, du vert au, au marron, au rouge, c'est super beau. Genre ça, en plein soleil, ça, ça tue. Bah C'est pour ça qu'on appelle l'aine solaire. Et voilà, c'est un achat que j'ai fait chez Scavini parce que, bah en fait, après la période de Covid, je me suis dit, enfin, euh, j'ai vu qu'il y avait plein de marques qui étaient en galère. Il y a plein de marques qui, euh, qui ont même dû fermer, des marques que j'aimais bien. Et je me suis dit, bon, allez... Euh, je vais faire quelques achats à la réouverture, au déconfinement, donc la période de juin, je crois, mai-juin. Et je suis notamment allé chez Scavini, parce que voilà, je suis Scavini depuis longtemps, avec le blog Steve Collard, ça m'a beaucoup accompagné, j'ai beaucoup lu dessus, je me suis beaucoup formé. Et du coup, bah voilà, j'avais envie d'acheter un produit, j'en avais jamais acheté, je voyais tout le temps des produits Scavini, que ce soit des costumes, de la mesure, ou même euh, sa ligne de pantalon Scavini, le, de, du prêt-à-porter. Et je me suis dit, voilà, tu m'as fait ton premier achat, je suis allé sur leur site, j'ai regardé ce qu'il y avait et j'ai vu qu'il y avait une rubrique promotion et j'ai vu que dans les promotions il y avait euh, bah, ce pantalon là, un pantalon euh, très ample, donc que j'aime bien, c'est la coupe euh, S3 de, de leur nom et c'est la coupe la plus ample qu'il y a et voilà avec un tissu qui tue un tissu Solaro dont j'avais entendu parler et que j'avais jamais porté et voilà du coup je me le suis pris en promo en plus donc raison de plus pour le prendre et voilà c'était un peu mon soutien à, à la maison Scavini que j'avais envie euh, que j'avais envie de faire après le après le Covid, franchement je l'adore. L'intérieur est ouf aussi. L'intérieur en tissu de chemise, pâte de serrage, des dents à l'arrière, une pince à l'avant. Franchement, super quali, franchement super beau et le tissu est nickel et méga beau. Donc franchement quand je le mets c'est un vrai plaisir. En plus du fait que ce soit un super produit, c'était vraiment une super expérience client. C'est à dire qu'en fait je suis venu à la boutique Les Pantalons Scavini et j'ai rencontré Quentin, un des conseillers de vente à la boutique Scavini. Donc il me l'a fait essayer, on en a beaucoup parlé, il m'a fait la longueur aussi, super bien comme il l'a fait. Un peu comme, bah, j'ai fait une vidéo sur un pantalon donc vous pouvez la voir pour avoir plus de détails, de comment on achète et tout. Ensuite je suis passé à la mesure pour voir, et il y avait un conseiller de vente à l'époque qui s'appelait Raphaël, et on a pas mal discuté, euh, c'était top et tout, Voilà, je, je le, connais. on se suivait sur les réseaux sociaux déjà, et euh, on, sait pas, on a pas mal discuté de costumes, de style et tout, c'était vraiment top, c'était vraiment un plaisir de discuter avec Quentin et Raphaël et en fait et Raphaël m'a fait rencontrer Julien Scavini c'était la première fois que je le, je le rencontrais à un tailleur donc voilà on s'est rencontrés dans, dans une autre salle et voilà Julien Scavini qui était en pleine couture il, bah, il a pris un peu de son temps pour euh, venir discuter avec moi de voilà, demander ce que j'avais pris euh, voilà, depuis, on discutait style, je lui disais que voilà, je suivais ses écrits et tout donc j'adorais et en plus euh, super expérience, on a bien discuté, franchement c'était c'était top, et on, il m'a carrément euh, dédicacé un livre en plus. Bon, je ne l'ai pas là, mais euh, bon, j'en reparlerai. Il m'a dédicacé un livre, donc je suis reparti avec un pantalon, un livre, une expérience client top. J'ai bien discuté avec, euh, bah, avec les, les deux conseillers et même euh, Julien Scavini. Donc euh, franchement, j'étais ressorti de la boutique, j'étais sur un petit nuage, donc euh, c'était vraiment ouf. Et euh, voilà, comme quoi c'était juste pour un support euh, de base, et finalement, euh, on m'a tellement donné en retour que. Euh, je sais pas quoi dire, c'était vraiment trop bien. Donc voilà, premier achat euh, de support. Le téléphone sonne, super. Désolé, téléphone qui a sonné. Euh, voilà, donc du coup, super expérience client et, et c'était vraiment nickel. Donc voilà, premier achat que j'ai fait pour euh, supporter euh, achat chez euh, Scavini, les pantalons Scavini. Hop, Deuxième achat, un pantalon de chez Bonne Gueule. Bonne Gueule que j'ai voulu supporter un peu pour la même raison que Julien Scavini. C'est euh, bah, un blog que je suis depuis longtemps, je me suis pas mal formé dessus. C'est là où il y a toute une communauté de vêtements, enfin euh, de, de gens qui aiment bien le vêtement, qui, qui sont retrouvés dessus, et, et notamment moi et moi aussi notamment. Et donc voilà, j'avais jamais eu un produit de chez Gueule. J'aime beaucoup ce qu'ils font, mais je sais pas, il n'y a jamais eu un truc qui m'a fait vraiment vibrer. Gueule, c'est une marque assez transparente. Ils parle de pas mal de choses pour une marque de vêtements. Ils ont pas mal fait de live où ils discutaient de comment ça se passait, ce qu'ils devaient faire face au Covid, avec toutes les mesures qui sont passées, les restrictions, comment ils se débrouillaient, même niveau de l'argent, comment ils allaient les gérer. Et je me suis dit, bah c'est cool de nous partager tout ça. Franchement, c'est bien. Moi, je suis le blog depuis longtemps et je ne les ai jamais vraiment aidé financièrement on va dire mais voilà je me suis dit Thomas vas-y passe en boutique passe prendre un truc et voilà comme ça tu les soutiens et tu verras ce qu'il y a et en fait j'ai choisi un pantalon cargo parce que j'ai pas de pantalon cargo déjà et c'est un pantalon un peu avec des détails sartorieux. donc c'est un tissu en coton ramie, donc plutôt un tissu léger plutôt pour le printemps et l'été et euh, j'ai pas de pantalon de cargo avec euh, ces fameuses poches sur les côtés là, les pantalons un peu de, de baroudre Et euh, voilà, il y a des petits détails sartoriaux dessus euh, Donc euh, voilà, une fermeture avec deux boutons à l'avant, des pattes de serrage euh, Et il euh, y a une pince, ouais il y, y a même une pince à l'avant Faut savoir que j'aime bien les pantalons, du coup euh, je me suis dit bon allez je vais prendre un, un beau pantalon chez eux Et euh, voilà j'ai acheté mon dévolu dessus euh, la coupe est assez ajustée donc finalement euh, je le mets plus tant que ça parce que bah, j'aime bien les coupes un peu amples euh, au niveau du bas du corps sachant qu'en plus c'est un pantalon un peu d'été euh, bah, maintenant je mets des trucs un peu plus larges mais voilà je l'aime bien aussi euh, ça m'arrivait de le porter et euh, voilà en plus chercher un pantalon avec un montant assez haut le tissu est top, en coton l'arami de super beaux détails j'avais un peu suivi la campagne de lancement aussi de ce pantalon Il y avait Boras de Borasification qui a posé pour eux avec ce pantalon là J'étais un peu dans tout ce process de lancement Donc du coup je l'ai acheté à leur deuxième boutique en fait. Donc ils ont ouvert deux boutiques, c'est à leur deuxième boutique que j'ai acheté Et j'ai été reçu par un conseiller de vente qui était vraiment top C'était... Il s'appelle... Il s'appelle Quentin Non, ça s'appelle pas Quentin, J'ai vous plaît il a travaillé chez Maison Ena, enfin, il se, il se, chez Atelier Ena, il a travaillé chez Atelier Ena d'abord puis il s'est retrouvé chez Gueule. et je, je sais plus son nom, bon, je mettrais son nom mais, euh, mais voilà en plus je l'ai revu par la suite euh, au détour euh, <rire> d'une soirée donc euh, super cool, voilà je lui ai dit tout ce que je voulais il, il a su me diriger c'est lui aussi qui m'a fait le bas de pantalon, qui m'a fait l'ourlet Il a pris la mesure et tout, en plus c'est top, il m'a offert aussi la retouche parce qu'en général bah elle est euh, elle est payante et lui bah, il est hyper sympa Il me l'a offerte Et euh, voilà ça s'est super bien passé J'ai été super bien reçu La boutique est top La, la boutique bonne gueule euh, Donc euh, nickel Voilà mon deuxième achat que j'ai fait en support Et j'en suis aussi très content Donc ça fait deux pantalons Hop. Troisième achat c'est un pantalon de chez Hattie Edition. Donc euh, bah, d'ailleurs les trois c'est des pantalons Les trois achats de support que j'ai fait Et euh, trois pantalons un peu verts d'ailleurs J'adore les pantalons euh, bah, comme je le dis souvent, euh, j'en avais parlé dans une vidéo aussi, j'adore ça. Et euh, bah, depuis un ou deux ans, j'ai une obsession pour le vert. Donc euh, apparemment, bah, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai pris que des pantalons verts. Et ça, c'est un pantalon de chez Atti Edition, une petite marque créée par Hattitan Hattitan euh, que euh, bah, qu qu je connais aussi sur les réseaux sociaux, on suivait. Et donc j'ai suivi le lancement de, de sa petite marque. Et en fait, il a, il a, fait, il a fait faire des, des pantalons super cool. Celui-là, il est en velours côtelé, donc un beau velours côtelé vert de chez Brisbane Moss, donc vraiment de la qualité, et franchement, c'est un pantalon tailleur avec des détails vraiment incroyables. Deux plis sur l'avant, une coupe bien ample, bien droite, j'adore ça. Et euh, voilà, une, une taille semi-élastiquée. En fait, euh, voilà, si tu prends du poids, si tu perds du poids, tu peux vraiment... Et voilà, c'est vraiment hyper confortable à porter. Donc euh, voilà, des beaux détails tailleurs et avec une matière de folie, franchement un, un gros verre comme ça sur les jambes moi bon, je trouve ça ouf et à chaque fois que je l'ai porté on m'en a dit du bien le velours côtelé en plus j'adore, donc là c'est un, vraiment un velours côtelé de qualité il est vraiment tout super moelleux, les rainures sont super larges il y a des reflets de, de malade à la lumière je connaissais à titane des réseaux sociaux et je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût dans sa façon de s'habiller il s'habille pas forcément de façon hyper complexe euh, et il a un style assez euh, divers en fait finalement euh, Il a un style assez éclectique, il peut s'habiller un peu en tout et ça passe franchement super bien Je trouve qu'il a vraiment un œil Quand il a créé cette marque et qu'il a développé ce pantalon, je trouvais que c'était vraiment à son image Il habitait sur Paris à ce moment-là dans le 19ème et en fait bah, je l'ai contacté pour lui en prendre un et en fait, bah, je suis reçu directement chez lui Il me l'a fait essayer Pareil, il m'a fait le bas lui-même Avec un revers Il m'a posé les épingles, il m'a fait ça à la machine Ça s'est super bien passé Et ensuite, j'ai pu repartir avec Et franchement, trop content Hyper confort, je peux le mettre à à l'intérieur, genre en mode pyjama, chill, hyper confortable, comme à l'extérieur pour un pantalon un peu habillé. Franchement, il est tellement polyvalent. Et avec une couleur comme ça, en plus, ça défonce. Donc franchement, j'adore. Et voilà, c'était pour finir sa petite marque qui venait de monter. Parce que voilà, ce qui est venu bonne gueule, dans le milieu, on connaît un peu. Trop content de cet achat. Et trop content qu'il continue sa marque, finalement. Il des petits passants... Euh... La ceinture là c'est cool aussi bref et voilà donc euh, super content Hop. donc voilà finalement mes trois achats que j'ai fait en support euh, de marque Donc du coup le pantalon scavini le pantalon bonne gueule et le pantalon Hattie Edition. donc euh, voilà c'était vraiment des marques que j'avais envie de supporter donc euh, ces trois là je vous invite à les découvrir si jamais vous les connaissez pas et euh, voilà je me suis fait plaisir aussi en les achetant donc euh, j'ai pris des produits qui me plaisent, j'ai pas juste pris des produits comme ça pour les soutenir hein. donc euh, finalement j'ai fait un acte d'achat très normal pour un client mais voilà, moi je les ai fait dans une optique d'aide euh, parce que comme euh, bah, pas, je croule pas sous l'argent et j'ai l'habitude d'acheter des vêtements pas chers ou déjà utilisés j'achète très peu en boutique et là finalement c'était top d'avoir ces trois produits là et... donc voilà, si jamais vous faites des achats sachez que ça aide beaucoup les marques auxquelles bah, vous donnez votre argent et en plus, en retour, vous avez un produit bah, qui vous plaît euh, si vous l'avez bien choisi. Donc euh, voilà, finalement, c'est top. Tout le monde est content. Je vous invite à passer en magasin si jamais vous avez les moyens et que vous voulez soutenir des marques et en vous offrant de beaux produits. C'est trois achats que j'ai fait en soutien de marques que j'aime bien et que, euh, que j'avais envie de vous partager. Bah Sur ce, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien que je vous présente comme ça quelques pièces de, de mon vestiaire avec bah, leur histoire et bah, pourquoi je les ai achetées, pourquoi je les aime bien. Et donc voilà. Euh, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, peut-être du même style. Voilà, portez-vous bien et passez une bonne journée. Salut